Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, voilà un masque pour sortir dans la rue. Mais Je pense qu'un masque comme celui-ci serait efficace. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là simplement pour vous révéler quel était le résultat de la photo que j'avais mise en ligne. Et je vous avais demandé de savoir si c'était vrai ou faux. Une photo de moi avec une barbe immense. Donc, euh, que j'ai gardé soi-disant pendant le confinement. Et donc, euh, et j'avais dit que je la ferais pousser pendant pendant deux mois. Mais bon, est-ce que c'était moi Est-ce que c'était pas moi Il y en a qui ont reconnu que c'était moi. Ça, bien sûr, c'était moi sur la photo. Il y en a qui m'ont pas reconnu. Il y en a même qui ont été jusque-là à dire que ce n'était pas moi du tout. Mais par contre, la question qui était posée, c'était « Cette barbe, est-elle vraie ou est-elle fausse ?» Eh bien, j'ai été surpris par beaucoup de réponses de mon entourage proche, des gens qui me euh, côtoient tout le temps. Donc euh, on sait que je suis dans le cinéma, donc c'est vrai que c'est facile d'avoir de, des fausses barbes, d'avoir euh, euh, des faux cheveux, hein, puisque j'en ai pas non plus. Donc euh, voilà, donc euh, résultat des courses, et eh bien voici toutes les interrogations que vous êtes posées, et eh bien vont se révéler, parce que je vais vous montrer en direct si j'enlève cette fausse barbe, ou bien si je garde cette vraie barbe. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je peux dire que ceux qui ont dit que cette barbe était fausse, eh bien, se sont trompés. Et ceux qui ont dit que c'était vrai, que c'était bien moi, eh bien, voilà. Voilà la preuve que cette barbe était bien à moi et qu'elle a poussé pendant les deux mois du confinement. Deux mois et demi. Voilà. Donc, vous avez la preuve, voilà, vivante que cette barbe, je ne peux pas l'enlever. Donc, il va falloir que je me la rase pour demain, parce que je commence à avoir des rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, euh, voilà, là, on dirait... Euh, c'est vrai, euh, ça me fait penser à plusieurs personnages de bande dessinée. Donc, vous allez me le dire dans les commentaires à quel personnage je vous fais penser avec cette barbe, euh, voilà, parce que cette barbe, elle est quand même euh, commune. Et c'est vrai que euh, j'avais même utilisé cette barbe une fois, euh, je l'avais faite pousser pour euh, la série Recherche, j'avais fait deux courts-métrages aussi à côté en même temps avec des scolaires où j'avais cette barbe, où j'étais berger, où j'étais euh, guide. Et, et dans Recherche, eh bien, je faisais aussi la présentation euh, de, euh, de l'ouverture d'écran, donc euh, de la bande-annonce de la série Recherche où il y avait Moussa Masri, Antoine Cossens, Florian Vogel, Saïd Serrari, et puis Bernard Destouches, et puis j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est vrai que voilà, je suis moi-même et je vais me raser, parce que je crois que je ne peux pas rester comme ça, en plus, il commence à faire chaud, et puis peut-être que le, le Covid peut se mettre dedans. Voilà, en tout cas, ceux qui ont dit que c'était une fausse barbe, bien, eux se sont mis dedans, et j'espère que vous êtes amusés à chercher, et maintenant j'espère que vous avez bien aimé que euh, ce soit quand même une vraie barbe, et que je puisse me la raser. Voilà, donc pas besoin, vous voyez, de, de, je peux peut-être pour les prochains films mettre une vraie fausse barbe, parce que justement, dans les films que j'avais faits, on avait cru que c'était une fausse barbe. Même moi, je m'étais fait avoir. Donc, vous voyez, donc, je vous trouve pas d'excuses, mais mais voilà. Et donc, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a même quelqu'un, il y a une de mes sœurs qui, qui m'a dit qu'elle était fausse, et puis il y a même euh, une amie que je connais, qu'on voit de temps en temps aux avant premières qui, qui m'a dit, « Oh, elle est fausse. » En plus, moi, je suis... Non, elle a marqué « Moi, c'est faux. Euh, » Et moi, en plus, je suis très physionomiste. Eh bien, je dis bravo, <rire> je t'ai bien eu, donc on verra au prochain Poisson d'avril, puisque là nous étions en mai, donc là, en avril on fera une petite blague pour voir un petit peu aussi si vous suivez bien euh, qui je suis. Une chose, à l'ouverture des salles, peut-être le 1er juillet, ou au courant juillet, donc les salles vont rouvrir. Donc, euh, je vous demande d'y de, aller, respecter les gestes barrières pour pouvoir voir un film dans de bonnes conditions, parce que c'est vrai que là, pendant le, décon pendant le confinement, on a vu beaucoup de films euh, en rattrapage, à la télé, ou alors euh, en vidéo, en DVD, ou sur les chaînes comme Netflix ou, ou autre chose, ou Disney+. Donc voilà, c'est vrai que voilà euh, le grand écran, ça manque quand même. Et donc s'il faut respecter les gestes barrières, respectez-les, et on va reprendre les salles de cinéma. Et les activités de CineZoom vont s'y reprendre avec de nouvelles règles, même les ateliers et les stages, avec les règles, justement, pour pouvoir se tenir à distance, pour pouvoir ne plus s'embrasser, ne plus toucher la main. Donc ça va être pénible, comme euh, j'ai vu hier à la télévision des danseurs qui n'ont plus le droit de se porter non plus. Euh, donc euh, voilà, il va y avoir des contraintes, mais au cinéma, on peut tricher. Donc euh, suivez-nous, suivez notre actualité, et en plus, même sur euh, notre site cinezoom.com, eh bien, nous avons euh, créé des nouvelles rubriques, justement, pour euh, s'adapter à la crise, avec des infos régulières sur les salles de cinéma. Donc si vous êtes une salle en envoyez-nous toutes vos infos, même un film qui passe en e-cinéma, hein, c'est-à-dire que les spectateurs payent euh, 5 euros ou 4 euros la séance de cinéma, au lieu d'aller au cinéma, ils ont le cinéma qui leur vient directement à la maison, il y a des avant-premières, des débats avec des, et des réalisateurs, des comédiens, des chercheurs, et donc il y a euh, comme ça des choses qui restent intéressantes, et le cinéma essaye de s'adapter, et si les zooms va aussi s'adapter dans ce nouveau monde, pour vous proposer des activités, en lien avec, justement, la distanciation. Parce que nous sommes là aussi pour que le, le public eh bien, revienne dans les salles et puis pour qu'ils revienne dans nos ateliers nos formations avec les gestes barrières que nous aurons pour vous. Nous aurons de la j'allais dire de la chloroquine. Non, quand même pas, on ne va pas jusque-là, on est à Marseille, mais nous aurons quand même le gel hydroalcoolique, nous aurons des masques, euh, nous aurons euh, ben, les mesures. Donc euh, on mettra au sol des marques pour que chacun puisse justement être à distance de l'autre et donc on pourra comme ça se parler sans masque, continuer à écrire des histoires et donc peut-être que les histoires maintenant vont s'imprégner directement du Covid-19. On le sait jamais. Donc, nous, on a fait un court-métrage juste avant où, justement, on commençait à en parler et on commençait à se dire bonjour en se touchant les pieds. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on On s'est rendu compte que ce qu'est-ce que faisaient les Chinois aussi au début. Voilà. Bon, ben, bah, écoutez, je ne vous en dis pas plus. Vous savez que je suis bavard. Donc, merci de nous suivre sur euh, Facebook et sur tous les réseaux sociaux parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux et ça, je suis euh, très heureux. Voilà. Et il y a même quelques, quelques semaines, euh, juste avant le, le confinement, nous avons atteint le millième abonné sur notre chaîne YouTube. Aussi, vous pouvez aller voir toutes nos vidéos sur YouTube. Voilà. Merci. Au revoir à tous. à bientôt. Et surtout, protégez-vous et surtout protégez les autres parce que c'est vrai que personnellement, je pense que c'est ceux qui euh, ont le Covid, qui devraient avoir les masques, parce que c'est eux qui transmettent. Donc c'est pas voilà. Donc après c'est mon avis personnel, il y a des médecins qui le pensent aussi, mais on ne va pas rentrer dans la polémique euh, avec Cinezoom. Merci beaucoup et à très bientôt.